Non y a rien ils sont pas là oh là là là là là là là là je vais les défoncer ah je vais les défoncer @ir ça rompiche fort Attendez, regardez les regardez les débarquer là y a un surveillant ou pas Zerosk t'as pas entendu ce que ton streamer préféré t'a demandé accessoirement ton boss T'as demandé de faire, Zeros C'est le Kremlin ici, pire. Ah non. Est-ce que des viewers, du coup, peuvent rappeler à que ce qu'il doit faire Parce que c'est votre rôle, les viewers, de faire le taf des surveillants. Sondage. Non, prédiction. Bravo Allez, tout le monde, clap, clap, clap, Zeros. Clap, clap, clap. Bravo. Exceptionnel, bravo. Eh, tu es fort. Tu as lancé une prédiction. T'es viré. en Your best teammate. Et on peut pas acheter des... On peut acheter des renommées, il faut aller directement là où tu ouvres les packs. Ah, comment est-ce que tu fais pour avoir ça là Est-ce que c'est possible J'ai 70 000 de renommée et 1200 de crédit. Que me conseillez-vous De prendre un sub, on t'a dit C'est le seul jeu au monde où tu ne peux pas transformer ta hard currency en soft currency. T'es sérieux Non, enfin, tu le dis en le sachant ou, ou tu le dis parce que. Les alpha packs sont gratuits. Tu ne peux pas les acheter avec de l'argent réel. Jeu d'argent Oui, je suis sûr et certain que c'est pour éviter la réglementation de loteries. Tu peux acheter les packs pendant des events uniquement. Ah ouais Ouais, mais le problème, c'est que la plupart du temps, le jeu d'argent, c'est parce que tu peux te faire de l'argent, tu vois. Là, évidemment, tu peux revendre tes mais tu peux pas le revendre de façon officielle. Ouais mais je pense qu'ils s'en foutent. C'est ouf quand même tu vois. Parce que à côté de ça par exemple, quand tu vois ce que fait un jeu comme... Enfin CS, les sites du genre CS Skin Money ou tout. J'ai jamais compris comment ça marchait ce truc là. J'aime bien la hype de la nouvelle map. Moi j'aime bien la nouvelle map. Après elle est dure à comprendre. Donc au début t'es en mode... 3 oh, Merde, franchement tu dirais un labyrinthe. Et puis après une fois que tu commences à la piger. Et j'ai dû jouer à peu près, je sais pas... 100 games dessus je pense. Et j'ai toujours encore un peu de mal. Hein. Elle est pas simple du tout. Il y a encore des trucs où je me dis attends ah ouais, ça ça, ça donne là. Sans game, mais il s'agirait de casser les cams défauts, monsieur. Ouais, j'avoue. Tranquille, on vient juste de lancer là. Moi il me faut deux heures pour me chauffer, moi. Je suis un diesel moi. Je vais commencer à étudier mais les les spawns qui hein. est là. Faire du théorie grave sur cette map. Il y a moyen de faire un spawn kill là, hein. Pour avoir ça tout à l'heure. Mais genre là, et d'aller chercher la tête du mec. Il y a moyen d'aller chercher la tête du mec quand il se déplace ici. Là. Donc il y a moyen, si on va sur la... Ah ouais, c'est haut quand même. Donc il faut aller loin, faut faire péter avec la machine. Et il faut viser ce truc là. Voilà ce qu'il faut viser. Et donc il y a moyen là de le défoncer dans le ventre sans qu'il nous voit. On passe là. En revanche le fait de ne pas renforcer là. C'est ce qui te permet de choper le main où tout le monde se met au final. Je mets là, mets ça. Hyper simple de venir là pour couper les rotas du main et aider les mecs du main qui bougent comme des totos en bas alors qu'il ne faut jamais pousser en bas. Quels sont les meilleurs sites de labo Franchement, je sais pas encore. Celui du top a l'air vraiment facile à défendre. En règle générale, un bombsite au top, il est fébrile qu'à partir du moment où il va y avoir euh, des trappes. Sur Chalet par exemple, il apprendre un, un truc au top parce qu'il n'y a pas de verticalité euh, négative. Et tu joues pas une verticalité positive, c'est dégueulasse, c'est trop compliqué à jouer avec des traps etc. Tu joues une verticalité positive sur une Oregon parce que le, le, le, le plafond est moins bas et c'est plus facile de lock. Et puis il y a peu de possibilité de rotate au final. Euh, du coup on aimerait bien essayer le truc que j'ai dit tout à l'heure Je pense que c'est ça qu'il fallait chercher. Alors à voir, à tester, je vais essayer de monter un spawn kill. Donc le top est bien. Et si le spawn kill est là, on va mettre ça. Qu'est-ce qu'on ça Celui-là s'il passe, c'est le mien les amis. <rire> Comment trouver un spawn kill Efficace. Celui-là, c'est le mien. Celui-là, il s'appellera pas le Sheiko Spawn Kill, ok Donc, comment on trouve un spawn kill Vous partez en attaque, vous arrivez au bâtiment et vous vous dites oh si s'il y avait eu quelqu'un là, je serais mort. En défense, vous allez vous mettre à l'endroit où vous vous êtes dit Tiens, si je me mettais là. Là, là, là, là, ça, c'est clair. Hein. Ça, ce spawn kill, il va être utilisé. Les deux mecs qui viennent de le prendre dans la gueule, sur si le reprendront plus jamais dans la gueule, ils vont l'appliquer à la prochaine game. Etc, etc Donc l'idée, 1, renforcer le mur à gauche Non, renforcer le mur de droite, pardon Alors là ça passera pas ça, rend... forcément 2, impact à gauche 3, au milieu du truc Vu que le truc va à 50% Ça va faire ça Exactement Et ensuite, ici, se mettre là Viser ce truc là, là, juste un peu en dessous Et se mettre là Il va être un peu poiré mais il va être Ah non, je vais le voir. Je le ah je peux pas Bon alors là ça passera pas parce que là ils, ils, ils connaissent pour le coup Il faut se protéger d'ici en marche. something. Azami, impact, renfort, renfort. Et à la limite il vaut mieux mettre le Azami à droite que Azami que j'ai voulu mettre sur le truc au fond. Qui sert à rien au final. Avec la perspective ça passerait par dessus de toute façon. Donc il faut mettre celui que j'ai pas réussi et celui qui est à droite sur la fenêtre pour éviter que les mecs puissent venir te jouer sur la fenêtre euh, très facilement. Parce que là ils viennent te défoncer en revanche.